Si cliquent sur la voiture, ils peuvent monter. Enfants, voilà, ouais. pour les enfants, parce que ça voilà, sera... les enfants. Ouais. Comme ça, ils partiront pas partout. Les los niños, por favor, al coche que os la 2D, frente al 3D, y lo reivindica muchísimo además. Pues este personaje que sí que lo ha hecho en 3D dice que se parece mucho más a él en la vida real que no el avatar que tiene. A Marseille, à Marseille ouais. en France. Allez, on peut emmener des enfants dans l'hélicoptère si vous voulez. Les enfants visiter la tour. Et je, je crois qu'il y a un professeur aussi qui est dans l'avion. Dans l'hélicoptère. Bonjour. Habit-hâti, oui. c'est un <maison> de nusité. Le artiste Patrick Moyer, ils doivent arriver. Normalement ils vont suivre un personnage qui aura le costume de mon avatar. Pour l'instant, ils sont sur la place de ça. Allô. Allô, bonjour. Que... bonjour. bonjour. Bon, bonsoir. Est-ce que vous m'écoutez Oui, très bien. Oui, très bien. C'est bien, c est... C est bien. Oui. Oui. Oui. et là, on a et des personnes qui sont d'Italie sur Second Life. Italie, Amérique du Sud. Alors, attention. attention. Ça, c'est l'histoire de moyen ah, Big, oui, ah, oui. Très bien. Euh, ah, oui, très allez. bien. C'est voilà, la reproduction de l'école des beaux arts de Venise que j'avais fait quand j'avais fait trois jours de conférence à Venise pour les beaux arts, pour les élèves de de l'école des beaux arts. On avait fait un atelier spécial. On va peindre en réel. À tout à l'heure. Merci. On va aller chercher. La biennale de Cervera qui est dehors. Bonjour. Bonnes soirs, Moïa. Merci de nous recevoir. Bienvenue. De ses dernières expositions, la de la Biennale et la de Corée. Celui qui veut euh, voir un petit peu de ton signe, un petit explication de signe, et surtout les derniers expos que tu as fait à la Biennale. Voilà, il faut venir par ici. Je reviens, j'étais en Corée il y a quelques jours, et on va voir l'exposition qui est juste à côté. Alors, là, il faut me suivre ici. Il... Voilà, donc là, c'est l'entrée, et l'exposition est reproduite à l'identique. Voilà. avec euh, Second Life, avec ce que je vis aujourd'hui dans Second Life, où je suis à l'intérieur de l'œuvre ou en ce moment je, je vis à l'intérieur de l'œuvre plutôt que de, de l'extérieur. Je suis devenu la créature plutôt que le créateur. Pour moi, c'est un grand honneur d'être avec cet artiste que je connais par télévision depuis trois ans, mais je n'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer virtuellement. Donc, c'est eh, une grande opportunité. Donc, approvechons et tenons peut-être une photo de recuerdo que est sur le mur. est très tard ici en France. Il est 2h30 du matin. Oui. Oui. La fonction oui. oui. est quasiment la même. Envoie les photos du réel ici, là, sur le mur. Un peu de tous les langues. Qu'est votre pays, Cayenne Tout le pays Ah, oh, Scandinavien. Ok. Ok. Ah bonjour, Paul Free. Ouais, il est de chez toi. Bonjour il m'a dit, ouais, mais je connais Moya. Je connais Moya et tout. Non. Ah ouais. Si, ton coin. Non, je l'ai jamais vu à ah Nice. Si, si. J'aurais reconnu quand même. Si <rire> ah, il... Ouais, mais il... il range ses pointes. Ouais. <rire> Sinon, ça arrête <il> <rire> les murs. J'aimerais vous présenter un ami qui s'appelle Moon. Il est juste à côté. Il est étudiant à Maastricht. Hello, you're back again. Bonne noche. Bonsoir, Monsieur. Ah bon, c'est gentil, bah, c'est très gentil, Madame. On expose ce soir ici. Hello, Jesus. Voilà. Voilà. Non, c'est excellent. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, que <rire> Ah, c'est Crevette, comment tu vas <rire> Ça va. Cesca, ciao à tutti notre really Houston. <clears throat> From forever, even up to ecstasy It's more just a fantasy Come true, I feel your love released from deep inside of me Moyaland, Moya it's a beautiful land, yes But Moya, is uh, Patrick, is especially a big artist And great, great it's artist He's the first to cut the song. ma comunque stasera sarà una serata molto dedicata non farlo per un'ora non farlo per un'ora è Natale è Natale si può dare di più è Natale è Natale si può amare di più c'est comment le nom Comment ça s'appelle Je crois que j'ai pas bien compris. Thank you.